Est-ce le ciel bleu bleusard, sur un fond fin fanfare, de la mer fait miroir, Responsable des clochards, des voleurs, des chauffards, d'assassins migratoires, Ou c'est les pilleurs du dinar, qui jouaient au billard, qui ont crié victoire, Après le vol d'Uranus, Le vrai père de Saturne, La nation dont les urnes, Jupiter dans le noir, Et est-ce Vénus qui les aide, Loin des spires d'Andromède, à ôter toutes les âmes qui fuyait le purgatoire, où c'est la main de la Vierge qui grandit et émerge, qui les tue, les asperges dans les pires abattoirs, des questions dans le mille, du plus cabile des kabyles, dans le vif du problème des solutions provisoires. Qu'a vécu l'Algérie dans le temps des tueries avant d'être libérée mois de décembre, jeudi soir. Qu'a vécu l'Algérie dans le temps des tueries avant d'être libérée mois de décembre, jeudi soir. mois de décembre, jeudi soir. 12 décembre 2019, les élections les plus importantes en Algérie.